Now, Mr. Merci Madame la Présidente, euh, quelle belle unanimité euh, dans ce Parlement contre Trump et effectivement la décision de Donald Trump est irresponsable, elle est criminelle. Mais franchement, si les discours sur le climat et sur l'environnement avaient dû sauver la planète, ça se saurait. La crédibilité d'une diplomatie climatique, la crédibilité d'un leadership, c'est la crédibilité de l'action climatique qui est posée. Et trop souvent, la Commission européenne, comme le Conseil, comme la droite de ce Parlement, à force de trop écouter les lobbies du nucléaire, du pétrole, du gaz, de l'agriculture intensive, de l'exploitation forestière, des lobbies, du transport, vous ne voyez pas toutes les PME, les chercheurs, les start-up, les collectivités, les citoyens qui veulent faire plus sur le climat et qui construisent aujourd'hui le monde de demain. Alors s'il y a un beau projet pour l'Europe, c'est de nous réconcilier avec l'avenir, avec le climat, c'est de créer les emplois, et là nous réconcilierons les Européens avec l'Europe, nous réconcilierons l'Europe avec le reste du monde, alors agissez, agissez, agissez